Je vais vous montrer une technique qui va permettre de détendre toute la face postérieure du corps. Les mains sont posées au niveau des chevilles. Je mets légèrement, parce bascule légèrement mon corps à l'arrière. Je crée une tension, une tension légère. Tout le travail va se faire dans la visualisation. C'est pour ça que je ferme les yeux visualise l'énergie qui remonte dans les mollets, à l'arrière des genoux, à l'arrière de la cu des cuisses, qui remonte le bas du dos, qui remonte le long du dos, et qui va jusqu'aux vertèbres cervicales et qui redescend dans les bras. C'est juste un travail de visualisation. Je sens, je sens, je sens que les pieds se détendent, tout le corps se, se relonge très légèrement mais comme un relâchement de toute la partie postérieure du corps et délicatement je repose les chevilles sur la table de massage.